Alors, le plancton c'est avant tout le plus grand écosystème planétaire et c'est une véritable galaxie d'organismes, en fait des plus petits, des virus, bactéries, protistes, jusqu'aux animaux. Ces communautés planctoniques ont généré l'atmosphère oxygénée bien avant les plantes terrestres et aujourd'hui encore produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons et donc sont extrêmement importantes pour nous et pour la stabilité du système Terre. Et par contre on le connaît très peu et notamment on ne sait pas très bien comment il change au fur et à mesure du temps, comment les, comment les communautés se, se réorganisent comment elle s'adapte au changement climatique. Toutes ces choses-là, on ne le connaît pas, alors qu'on sait que le plancton a une énorme influence sur le climat. Je m'appelle Colombo de Vargas, je suis chercheur, scientifique. Mon métier en fait, consiste à plus poser des bonnes questions sur la, le fonctionnement du monde. Tara, c'était une des premières expéditions où on a vraiment montré qu'on pouvait faire une océanographie de, de très haut niveau, avec des méthodes très nouvelles de génétique, d'imagerie euh, automatique, euh, sur un bateau à voile. Et dans Tara, en fait, on a fait une magnifique bibliothèque de tout ce qu'il y a dans l'eau de mer, mais que sur 150 sites, 150 stations. Ce qui est fabuleux dans Tara, c'est qu'on a pratiquement tout vu ce qu'il y avait dans les autres surfaces de, surface de l'océan, avec ces nouvelles méthodes qui sont très puissantes. Par contre, on n'aura pas du tout assez de points pour comprendre la, vraiment la, la dynamique du système, savoir comment les choses s'organisent et comment les choses évoluent et changent. Donc maintenant, il faut, il faut un nouvel outil, et cela nécessite vraiment beaucoup, beaucoup plus de points de mesure. On ne va pas demander à un seul bateau d'échantillonner, mais à plusieurs voiliers de plaisance de collecter du plancton. Donc forcément, on va démultiplier la force d'échantillonnage. C'est une collaboration entre la communauté des scientifiques et des navigateurs qui sont pratiquement partout et tout le temps sur les océans. Je m'appelle Calix Berger, je suis coordinateur terrain de Plankton Time. Pour cette première année, on a choisi de sélectionner 20 planctonautes, 20 navigateurs qui vont embarquer le kit à bord. Donc dans le kit, on va trouver deux parties. Une première... Qui va nous permettre de pêcher le plancton, c'est tout simplement un filet. Et dans la deuxième partie, on va trouver un système de filtration. Il y a un cylindre de filtration, une plateforme sur laquelle on va poser un filtre. On va faire le vide avec la pompe à vide. On va récupérer le filtre pour le mettre sur une poêle, le sécher, le déshydrater, pour pouvoir après le stocker convenablement dans un sachet plastique. Ça consomme pas d'énergie, c'est petit, et puis ça ne demande pas d'utilisation de nos produits chimiques. Ah, il, y gîtes, voilà. il y a de wow. ces cégics, voilà, il y a moins d'eau. C'est riche, hein. c'est fou, c'est incroyable là. Hein des grosses bestioles C'est drôlement intéressant à voir en fait. On a découvert que dans une eau qui paraît très claire, et finalement il y a une vie extraordinaire et il y a une quantité de bestioles qui nagent là-dedans. C'est invraisemblable types plankton C'est vraiment une opération facile à mener sur un bateau. Vraiment à la portée de tous. Donc, à ce qui vraiment en nous Et être un as un nom cool. Je suis planktonote, je fais partie d'un des équipages qui pêche du plancton pour le projet. Donc On essaye de faire euh, toutes les semaines euh, des filtres qu'on envoie au labo après. Généralement, le matin, le courrier arrive entre 8h30 et 9h. Ces filtres sont, sont prélevés délicatement. Je m'appelle Sarah Romac et je suis ingénieure à la station biologique de Roscoff. Les échantillons vont d'abord être stockés dans des congélateurs à très basse température, c'est-à-dire au moins 80 degrés, pour justement leur archivage. À terme, les congélateurs de la station biologique de Roscoff vont contenir une collection riche d'échantillons de plancton. Chaque échantillon a été collecté à un endroit donné sur les océans du globe, mais également à un temps donné. Et c'est ça qui fait la richesse du projet. Le matériel contenu sur les filtres est remis en suspension dans un liquide qui va permettre de libérer l'ADN des cellules de plancton. L'ADN de ces échantillons va être ensuite extrait, purifié et amplifié afin de les séquencer pour explorer la diversité du plancton. Uh, individual molecules of DNA go onto the sequencing machine and each of those is sequenced separately on a chip and those images of those sequences are transformed into digital versions that can then be transmitted onto a hard drive and later anywhere in the world. My name is Daniel, I am a bioinformatician. So once the data are cleaned and organized, then they'll be put on a server attached to a website where anyone with internet access uh, from the international scientific community or curious citizens can go and do their own research uh, to interrogate the catalog of species that we built. Here in the US, there are other laboratories that uh, analyze physical chemical data. Et en France, le laboratoire de Coleman de Vargas has a beaucoup d'expertise en compréhension de la biologie du plankton. Et dans this database que nous créons, l'idée est que ces deux expertises seront a single database qui nous informera de l'écologie de l'océan sur l'écologie. Oui, je suis vraiment convaincu qu'on va voir, par exemple, on va pouvoir vérifier, il y a des gens qui disent que l'océan, tout devient plus petit dans l'océan, parce que les eaux deviennent de plus en plus pauvres avec le réchauffement. Il y a des gens qui disent qu'il y a des espèces chaudes qui migrent vers le nord, euh, que l'océan devient beaucoup plus riche en méduses. Et ben, je pense vraiment qu'on amènera des réponses solides en fait, à ce genre d'argumentation. Parce qu'il y a des gens qui sont très bons pour modéliser l'océan. donc ils, ils savent parfaitement modéliser la circulation, la, la température, les nutriments, etc. Donc là, il y a des modèles fabuleux qui ont été travaillés depuis des années, mais on n'a pas encore injecté de la biologie dans ces modèles. Il y a des gens qui commencent à faire ça, c'est très intéressant mais ils nous disent on a, on a besoin de données pour savoir vraiment qu'est-ce qui, qu qui se passe. Les données qu'on génère au laboratoire, avec Colomban et, et le reste de l'équipe, sont des données scientifiques de très haut niveau, extrêmement complexes, et mon travail va consister donc à les aider évidemment à produire ces données, mais surtout à essayer de les simplifier et à les amener à la portée d'un citoyen qui n'a pas de connaissances particulières en sciences. Je m'appelle Noël Lebesco, je suis scientifique, et mon travail consiste à diffuser le savoir scientifique. Un excellent moyen de montrer les choses aux gens, c'est de leur apporter quelque chose qui les attire, qui les séduit. Et l'art, l'image, est quelque chose qui marche très bien. Donc on a développé au sein de Plankton Planet une, une partie qu'on appelle le Plankton Art, qui, sont, qui consiste à montrer des images, à montrer des sculptures de ces organismes qui ont des formes absolument incroyables et qui ont des rôles écologiques extrêmement importants. Et donc à travers ces différentes figures, on va essayer de, de faire prendre conscience aux gens de l'intérêt de ce plancton. On, on a beaucoup regardé les étoiles, on a été fasciné par les constellations dans, les, dans le ciel. Et finalement sur Terre, dans les océans, on a des organismes qui ont des formes aussi absolument incroyables, des couleurs absolument incroyables, mais peu de gens ont réussi à les observer, à les voir. C'est des systèmes qui sont extrêmement dynamiques et j'adorerais que les gens arrivent à comprendre, à appréhender cet environnement qu'on voit tous les jours, qu'on croise tous les jours, mais si on ne s'y arrête pas, on ne les voit pas parce qu'ils sont trop petits. Plankton probably is, and it's the little unknown organism that, that, that nobody knows about that could be the thing that, that actually does the save work the, for save us. The world, hmm. So let's find out a bit more about it.